Donc, que fait un coach sportif et mental C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, tu peux t'abonner pour être sûr de louper aucune vidéo. Appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications et mettre un pouce bleu pour pouvoir m'encourager à faire encore plus de vidéos. Donc, maintenant, que fait un coach sportif et mental Alors, on va parler en deux temps. Le premier, le coach sportif. Là, ce n'est pas ma spécialité, nous c'est le mental. Je donnais déjà mon premier point de vue. Beaucoup de coachs sportifs vont encourager les joueurs ou les sportifs qu'ils accompagnent à se dépasser et ça déjà c'est top. Après ce qui est très important si tu es coach sportif ou euh, sportif, et eh bien c'est d'être très vigilant au système de valeurs. Chaque être humain a un système de valeurs qu'il doit respecter, parce que si on se décale du système de valeurs, et eh bien à un moment donné on va, on va devoir avoir besoin de motivation et donc, quand il y a de la motivation, c'est juste qu'on n'est plus dans l'inspiration. Et donc, parfois, on va chercher à booster les joueurs que l'on accompagne. Et ce qui est top, parce qu'il y en a besoin pour se dépasser sur le court terme et sur le terrain, sur des compétitions. En revanche, c'est sur du long terme. S'il y a besoin de motiver un joueur que tu accompagnes sur du long terme, c'est que là, il y a un autre souci. Le souci de motivation est simplement un symptôme sur lequel tu dois, tu dois agir. Pourquoi Parce que un athlète qui est naturellement dans son système de valeur n'a plus besoin de motivation il est naturellement inspiré tu vas pouvoir à la limite le booster sur le court terme pour qu'il puisse se dépasser sur le court terme alors ensuite ça c'est la première partie donc identifier le système de valeur deuxième partie c'est pour plus euh, les personnes comme moi qui sont des coachs mentaux. c'est là que va faire un coach mental eh bien le coach mental déjà le premier point c'est que moi je crois très peu au coaching mental c'est comme ça que je m'identifie pour que les gens me euh, connaissent et, et voient ce que je fais, mais le coach mental, pour moi, on ne coache pas le mental. Le mental, c'est le cortex préfrontal, c'est la volonté. Et sauf que lorsqu'il y a la, un combat entre la volonté et l'imagination, c'est toujours l'imagination qui, qui gagne. Donc, pour moi, le coach mental, s'il si doit... Bah déjà, un, il ne doit pas coacher le mental, c'est vraiment au niveau du subconscient qu'il doit agir. La première partie, si on, pouvait parler, si on pouvait parler de coaching mental, moi je pense que c'est déjà une partie d'éducation. Éducation au sens ex ça veut dire sortir du chemin, de montrer à l'athlète que j'ai en face de moi qu'il y a tellement de façons de fonctionner et que peut-être que lui n'utilise pas les bonnes manières. Une des choses que l'on voit dans le programme High Performance Academy, c'est déjà d'apprendre à trier les pensées qui sont utiles et inutiles parce que les pensées c'est un peu comme un planificateur et le cerveau va montrer par les pensées où il a envie d'emmener le corps donc c'est important déjà tri entre les pensées qui sont utiles et les pensées inutiles après on va avoir une autre éducation qui va être plus sur de la respiration de la, visualis de la visualisation et tout ça, c'est top, mais ça reste au niveau du mental. C'est juste une éducation. Ensuite, si on veut vraiment aller plus loin, plus loin, plus loin, je pense que le coaching mental, et eh bien, doit être très ponctuel et doit être dans de la résolution de problèmes. Moi, je ne crois pas au coaching mental sur une saison tout entière, par exemple. Je crois que on doit résoudre le problème spécifique vraiment en très très peu de temps et c'est ce qu'on fait vraiment à l'académie de l'Haute performance c'est à dire qu'en moins de trois mois on va résoudre un problème qu'empêche un athlète de passer un plafond de verre après ensuite si l'athlète a envie d'aller plus loin mais ce n'est plus un besoin c'est vraiment une envie alors il peut avoir du coaching mais c'est vraiment pour approfondir des méthodes de savoir faire mais tout ça c'est que l'optimisation le grand rôle du travail est fait avant. Donc, si on doit résumer cette vidéo, je la résumerai dans ces deux points, qui est un, le premier, le coaching sportif. Bah, C'est top parce qu'il est là pour booster, mais d'être vigilant à, que, à ce que l'athlète en face de moi soit dans son système de valeur. Sinon, à long terme, ça peut être vraiment dangereux. Ça va entraîner, s'il est hors de son système de valeur, la culpabilité, l'impuissance, un, un, un langage très, très négatif et euh, le coach mental va bah, être là pour résoudre un problème spécifique. Et ensuite, si l'athlète veut aller plus loin, alors on peut proposer du coaching, mais c'est juste pour euh, de l'amélioration. Donc voilà pour cette vidéo, si toi tu as envie d'aller plus loin, bah regarde dans la bio, il y a une web conférence qui est offerte, il y a un e-book qui est offert et il y a aussi un rendez-vous de 45 minutes offert avec un coach ou des fois ça peut être moi-même, où là on verra le point A où tu en es, le point B où tu veux aller qu'est-ce qui t'empêche de passer du point A au point B et comment résoudre ce blocage en un minimum de temps. Et enfin, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens. Ciao